Alors ce soir on a, on a assisté à une conférence de très haut vol, de, de très bon niveau et qui a eu je crois pour effet de, de nous booster concrètement. On était dans, dans un récit de vie qui est très inspirant et, et moi j'ai beaucoup apprécié ce, ce moment pour plein de raisons. D'abord parce que l'intervenant était de grande qualité, ça c'est une, une première chose. Mais surtout parce que je, je crois fondamentalement qu en, que c'est en, en reboostant les énergies des individus que l'on peut faire bouger un territoire.